Salut les rollistes et bienvenue dans ce nouveau Hors Roleplay numéro 9, juillet 2016, comment ça va chez vous On commence tout de suite par les nouvelles de la chaîne, alors très récemment, j'ai enregistré les vidéos de suivi de campagne des ombres de yogg À la table, on a terminé le premier scénario, donc j'ai pris quelques heures avec euh, un de mes joueurs, qui est par ailleurs MJ, et on a euh, tout simplement discuté, donc on a fait un suivi des ombres aussi euh, précis et casual que possible, euh, donc je vous montre ça très bientôt et vous aurez l'occasion de le voir euh, et bien dès le mois d'août. Euh, D'autre part, j'ai entamé la rédaction des courtes du dragon. Donc ce seront des vidéos, comme on avait dit, qui sont plus courtes sur des sujets euh, que je ne peux pas développer en un quart d'heure, mais, mais que j'ai vraiment envie d'aborder quand même, euh, des, des sujets euh, drôles ou, euh, ou importants euh, sur lesquels je ne peux pas divaguer longtemps. Donc, euh, donc voilà, donc ça, je suis en train d'en écrire, euh, le, le concept étant d'en écrire plusieurs pour pouvoir les tourner en une fois et vous les sortir euh, distillés au fur et à mesure des mois qui suivent ensuite. Je vous rappelle sinon que je participerai euh, à des tables de jeux de rôle dans le cadre de la convention Périgeux qui a lieu à Périgueux en Dordogne, euh, c'est le 1er et 2 octobre 2016. Donc l'après-midi du samedi 1er octobre, je serai euh, en NJ chez la confrérie des jeteurs de dés, qui est le club de jeu de rôle, euh, à Périgeux. Et le soir, cette même confrérie organise euh, à l'extérieur de, de, de Périgueux une soirée, les astres sont propices, et donc je fais MJ à cette soirée-là également. Quant au dimanche, vous me trouverez, et euh, eh bien, probablement en train d'errer euh, dans les rayons. Euh, août et euh, septembre vont être des mois très remplis pour moi, euh, des mois très occupés euh, de façon personnelle et professionnelle. Donc, euh, eh il n'y aura peut-être pas de hors roleplay euh, en août. Donc, euh, donc voilà, donc, de toute façon, il n'y aura pas forcément beaucoup plus d'informations que ce qu'il y a là. Euh, les suivis de campagne sortiront, les chroniques de dragon auront lieu et euh, si j'ai l'occasion, je ferai un roleplay. Mais s'il n'y en a pas en août, bah, vous inquiétez pas, on prendra plus de nouvelles en septembre. On passe tout de suite aux statistiques YouTube du mois, donc on va voir les vidéos les plus vues de ma chaîne. Sur la totalité de la période sur laquelle j'ai fait des vidéos, c'est-à-dire depuis toujours entre guillemets chez YouTube. Euh, la première vidéo la plus regardée avec quasiment 4000 vues, c'est la création de personnages à Donjons et Dragons 3.5. La deuxième, c'est la chronique du Dragon 0 sur euh, Gaigax et l'invention du jeu de rôle. Et la troisième, c'est la chronique dragon numéro 3 sur les dés en partenariat avec le pion fesseur. Sur les 28 derniers jours, donc là on est au euh, 26 juillet, donc les statistiques doivent correspondre au 25-24 juillet. Donc du, de, de juin à juillet, les vidéos les plus vues, et eh bien la numéro 1 c'est la création de personnages à l'Appel d'Octolou V7 donc euh, et bien, elle est euh, sortie récemment, donc c'est à peu près logique qu'elle soit classée là. La deuxième est la création de personnages à Donjon Dragon, qui est toujours dans le top 3, c'est vraiment la vidéo la plus regardée, elle est tout le temps là. Voilà, c'est ce qu'elle a le plus regardée. Et enfin, la chronique Dragon numéro 14 sur Vampire, le sabbat, les anarques et l'inconnu, qui est donc la chronique sortie euh, fin juin, et donc bah, surtout le mois de juillet, elle a été regardée, c'est assez logique. Et sur les 7 derniers jours, nous avons en numéro 1 la création de personnages à l'appel de l'Octulow V7, donc logique, c'est la dernière sortie et puis elle dure une demi-heure, hein. donc euh, YouTube compte en minutes visionnées. La création de personnages de Donjons Dragon en deuxième, elle est toujours là. Et enfin, euh, Chronique du Dragon numéro 6, Introduction à Vampire la Mascarade. Donc là, bah, écoutez, c'est un petit peu aléatoire, c'est une des, des chroniques effectivement qui, qui est pas mal regardée, mais là, voilà. sur la semaine dernière, elle a été plus regardée que, que les autres vidéos. Enfin, on passe à la question du mois, donc ça y est, on a un tableau plein de 10 questions, donc bah, n'hésitez pas à en rajouter, hein. on passera au tableau des 10, des 12, des 20, j même un des 30 s'il le faut, et on coupera surtout euh, en deux questions mensuelles. Alors, je fais 3, nous avons Alex 128e qui me demande, il y a combien de temps, avec qui et à quel jeu j'ai commencé donc, salut Alex, merci d'avoir posé ta question. Alors le jeu de rôle, j'ai commencé à 13 ans, euh, dans un club. C'est un ami du collège qui m'en avait parlé, qui m'a amené au club. Donc j'ai joué avec euh, un groupe de 5-6 personnes euh, qui étaient, hormis mon ami, euh, bah, tous beaucoup plus vieux que, que nous. Euh, ils avaient 4-5 ans de plus que nous, ce qui euh, voilà, le de 13 ans, ça pouvait être assez impressionnant. Et ils ont été extrêmement chaleureux pour l'accueil, extrêmement patients. Moi je créais mon personnage, ils attendaient pour jouer et ils disaient tous tout le temps « Non, non, vas-y, avec plaisir, fais-toi fais, fais bien plaisir, crée ton personnage, on veut, euh, on veut créer un truc, on veut que tu t'amuses et tout, tu vas voir euh, le jeu de rôle, c'est cool, ça va te plaire. » euh, Et puis, bah oui, c'est vrai, ça m'a plu, j'ai joué, joué 4 heures, euh, on est resté toute la nuit jouer après euh, jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Ouais, non, ma première séance de de rôle, c'est une grosse séance de jeu de rôle, euh, Intensive et, et j'ai pas lâché l'affaire. La semaine suivante j'étais retourné au club, j'étais inscrit et, et, et j'ai jamais arrêté ça. Euh, donc voilà, donc j'ai commencé par Advance Donjons et Dragons, deuxième édition. Ben voilà Alex, j'espère que ça répond à ta question, merci de l'avoir posé, puis surtout n'hésite pas à en reposer en commentaire ou sur Twitter. Parlons un instant de ma dernière partie de jeu de rôle. Donc récemment j'ai joué à Leagues of Adventure. Il faut bien penser à mettre le bouliel sur League et non pas sur euh, les aventures. Eh bien, c'est un jeu de rôle que je connaissais pas. Euh, j'ai vu l'occasion de faire une partie, donc j'ai dit « Ah bah cool, je connais pas, j'y vais hein. ». Je ne connaissais que de, de, que de noms euh, dans la gamme de chez Sans Détour. Quand l'occasion de faire une partie s'est présentée, j'ai fait mes recherches et euh, je suis allé lire la fiche sur le grog. Euh, sur, euh, sur Sans Détour, j'ai eu des petits, les, les petits paragraphes avec, euh, avec les articles euh, existants euh, du livre de, de, de l'écran et, euh, et bah j'ai été super agréablement surpris. Alors déjà le, le côté steampunk, euh, Ligue des Gentlemen extraordinaires, Alan Quatermain, tout ça, euh, déjà ça ça, ça, ça me bottait, j'ai fait « wow, ça, ça peut être vraiment fun selon comment on le vit ». Euh, donc c'était une partie, euh, une partie voilà, avec des pré tirés. Moi j'ai eu l'occasion d'incarner une pionnière de l'aviation que j'ai appelée Anna Livingstone, je crois, Livingstone. Euh, que j'ai euh, incarné très fier d'elle, très, très féministe, c'était plutôt, plutôt rigolo. L'univers euh, Assisting Punk, bon, je pense que c'est un univers qui mérite à être connu, approfondi, autant par le roleplay que même par les explications. Donc là on était en partie euh, de club, donc avec des pré tirés euh, et un temps imparti pour la, pour, pour la partie, ce qui fait que le MJ n'a pas non plus euh, perdu trop de temps à nous exposer pendant des heures l'univers. Euh, ça peut être dommage, mais aussi, bon bah voilà, on est là pour jouer, on a un temps limité, on se lance pas dans une campagne non plus. Mais, euh, mais bon, au travers du, du jeu, il a pu nous le faire vivre, donc j'ai quand même pu goûter un peu à cet univers très particulier de, de, de, de, de, de héros sans être des héros. Euh, euh, donc euh, je pense que c'est vraiment un jeu qui mérite d'être approfondi et je ne manquerai pas l'occasion de l'approfondir. Et euh, le système Ubiquity, bah, j'ai été effectivement très agréablement surpris par ce système léger, simple possible, euh, où le concept est de jeter un certain nombre de dés, mais n'importe quel dés du moment qu'ils ont des faces paires. Donc euh, moi j'ai été ravi d'avoir l'occasion d'utiliser mon D30, mon D24, euh, mon D16 et mon D14 par exemple. Euh, ça faisait longtemps que je les avais et que je voulais m'en servir. Voilà pour League of Adventure, donc euh, bah écoutez un jeu à essayer. Euh, comme tous les jeux de rôle, de toute façon, hein, jouer toujours plus. Le hors play de juillet 2016 est terminé, je vous remercie très chaleureusement de l'avoir suivi et j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve dès le mois d'août pour une création de personnages, une chronique du dragon comme d'habitude, ainsi que le suivi des ombres de Yoxatot, vous allez être particulièrement gâtés le mois prochain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne ou à Twitter si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici là, portez-vous bien, élevez des dragons, ciao les horlistes